Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons nous arrêter un petit peu sur les méthodes de classe. Donc, nous avons vu que euh, les méthodes de classe sont des, des méthodes euh, normales, comme les autres. Euh, en général, elles servent à créer de nouvelles instances, euh, mais on peut s'en servir aussi pour d'autres choses. Et on va voir euh, deux exemples de à quoi des méthodes de classe peuvent servir. Donc, Imaginons euh, qu'on écrive, qu'on souhaite écrire un programme qui prend ce texte-là en paramètres, et euh, qui crée hein, qui crée une structure. Donc euh, l'idée c'est que euh, si, le, si une ligne commence par un point d'exclamation, on considère que c'est un titre. Si une ligne commence par un tiré, on considère que c'est euh, un, un item dans une liste. Euh, si ça commence par euh, tirer- tiré, ou plus de tirer, on considère que c'est un, un sous-élément d'une liste. Euh, autrement, on considère que c'est un paragraphe. On souhaite écrire un programme qui prend ça en entrée et euh, qui instancie euh, les classes que vous voyez là, donc les sous-classes de DocumentItem. On souhaite aussi, euh, dans cette conception, que chaque sous-classe de DocumentItem soit responsable de euh, parser les lignes et de décider si elles peuvent parser ou pas une ligne donnée. Donc si je regarde la méthode canParse ici, on lui donne une ligne. Euh, une ligne de texte, si cette ligne commence par un point d'exclamation, la méthode canParse doit retourner vrai, parce qu'on se trouve dans la classe uh, sectionTitle. Uh, euh, dans la classe listItem, la méthode canParse doit retourner vrai si la ligne commence par un tiret, si la ligne passée en paramètre commence par un tiret. Et la méthode canParse qui est ici, de retournera systématiquement vrai. L'idée, c'est d'écrire un algorithme qui va regarder euh, les classes une par une, et dès qu'il y en a une qui retourne canParse pour une ligne donnée, euh, on va utiliser cette classe-là pour en faire euh, et en faire une nouvelle instance par rapport à cette ligne. Donc ça, c'est le but de la méthode canParse et le but de la méthode newFromLine. Ça prend aussi une ligne en paramètre, une ligne de texte en paramètres, euh, sauf que ça va retourner une instance hein, de la classe dans laquelle cette méthode est implémentée. Donc si j'envoie euh, le message newFromLine à la classe SectionTitle, avec une chaîne de caractères qui commence par un point d'exclamation. Euh, la méthode euh, NewFromLine va retourner une instance de la classe Section Title. Alors, comment ça se passe C'est la classe parseur qui va être responsable de faire ce travail-là et de euh, chercher parmi les sous-classes de DocumentItem quelle est celle qui va être responsable d'une ligne en particulier. Donc, la classe parseur possède une méthode DocumentClasses dont euh, la mission est de retourner les, la liste des sous-classes de document item, donc ça va retourner une collection qui contient cette classe-là, cette classe-là et cette classe-là. Pour ce faire, on envoie le message all AllSubclasses à document item. donc AllSubclasses, c'est une méthode qui existe déjà dans le système Faro qui retourne la liste des sous-classes d'une classe donnée. Donc là, en faisant ça, j'obtiens directement une collection qui contient section title, SectionTitle, item et Texte. Cette collection-là, je veux la trier par priorité. Hein, L'idée, c'est que la classe texte doit arriver à la fin parce que sa méthode CANPARSE retourne toujours vrai. Donc la classe texte peut parser n'importe quelle ligne. Donc on testera ça après avoir testé les autres. Donc on a cette notion de priorité ici. On voit que hein, beaucoup de méthodes sont soulignées. Si, on, si je souligne le, les méthodes ici, ça indique que ce sont des méthodes de classe. Donc, Pour exécuter ces méthodes-là, il faut envoyer des messages aux classes. Donc, Il faut que j'envoie le message canParse à la classe euh, sectionTitle pour savoir euh, si euh, la classe sectionTitle peut parser une ligne donnée. La méthode parse euh, de la classe Parser prend une ligne en paramètres, on va regarder dans l'ensemble des sous-classes de documentItem s'il y a une classe qui est capable de parser cette ligne-là, et si c'est le cas, va créer une instance de cette classe. Le message detect envoyer une collection permet de, euh, permet de trouver euh, une, une, un élément d'une collection parmi n suivant un prédicat. Maintenant, on va s'intéresser à un autre exemple d'utilisation de méthodes de classe. On va s'intéresser à la lecture euh, de paramètres de ligne de commande. Donc l'idée ici, c'est qu'on on veut un programme qui, euh, s'il reçoit des paramètres, qui va regarder euh, quels sont les paramètres et faire quelque chose différemment en fonction des paramètres. Le premier paramètre indique l'action à exécuter. Et ce qu'on va faire dans, dans la conception de ce programme-là, c'est qu'on va avoir une classe par type d'action. Donc l'action Eval euh, va être représentée par une classe, un Eval Command Line Handler. Alors quelle est l'action euh, effectuée lorsque le, le, le paramètre Eval est présent Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter hein, ce code-là, on va interpréter cette chaîne de caractères-là comme du code pharo euh, et retourner le résultat de cette expression. Donc le nombre qui est ici est le résultat de l'expression 10 factorial. Comment est-ce qu'on implémente ça Donc on a une classe Command line handler, une classe évaluée de Command line handler qui est une sous-classe dont le but va être de traiter... Euh, le paramètre eval, donc si, euh, si le paramètre eval est envoyé comme premier paramètre en ligne de commande, c'est cette classe-là qui doit travailler. Donc la méthode isResponsibleFor doit retourner vrai si euh, une sous-classe est capable de prendre en compte euh, la, la, ligne, euh, <coughs> la ligne de commande. Et on voit euh, en dessous exactement le même mécanisme qu'on a vu euh, dans l'exemple dans précédent. Donc là encore, on utilise des méthodes de classe, et on envoie des messages à des classes pour faire autre chose que créer des instances. Donc on a vu deux utilisations possibles des méthodes de classe. Donc les méthodes de classe sont la plupart du temps utilisées pour créer de nouvelles instances, mais elles peuvent aussi être utilisées dans d'autres cas.